Yo, ça va ou quoi? Bonjour mesdames et messieurs, c'est YK Isris, On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis Kalmos comme d'habitude. Je compte sur toi pour laisser un gros pouce bleu, d'être abonné d'activer la cloche de notification. Hier soir, Damson a balancé son nouvel album. Ça s'intitule Calf. Calf, c'est un album que j'attendais. On ne s'attendait même pas que ça sortira. Vous voyez les délire. On ne s'attendait même pas. Mais c'est sorti du coup comme ça. Aujourd'hui, on va réagir à. Dame so featuring Hamza. Si so, on va réagir à la chanson BXL Zou, commençons cette vidéo. Plutôt pas mal. laisse have... Anza. Hamza. Ça fait longtemps que j'ai basculé du mauvais <médicules> <No>! côté. parle <médicules> de moi. pas <médicules> What? J'écoute bien ou pas? J'écoute bien ou pas? J'écoute ou pas? Ça c'est Hamza! Ah ah ah! Mon cher, Hamza vient du futur! Avec ses flots, Hamza c'est un bon putain bordel! Hamza c'est un bon! Il commence les comme ça! Il commence la chanson comme ça! Il commence la chanson calmement comme ça! Non, donc la chanson est ouf! La chanson est chaud! La chanson est chaud, bouillant! Au début déjà, Jun, l'assure. Je pense que cette chanson, ça va être top des top. Commençons. Continuons, continuons. Ok, ok. de comme vous avez entendu ces beats Ces beats, ces beats est, beat. est, beat, est beat carrés. Hamza, il assure sur cet instrumental Ah non, Hamza c'est un mort. Bon. Il arrive avec un flot de futur, il kick. Il kick sa mère, il kick. Il tape un peu fort sur cet instrument. Je ne sais pas, je ne sais pas, je n'ai pas encore entendu d'Amso. Mais je pense que d'Amso fera du lourd plus que même lui, je pense. Je pense que dame fera du lourd plus que lui. Parce que là, c'est chaud déjà. Chaud déjà au début. Déjà au début, c'est chaud. Je ne sais pas comment je vais l'expliquer. C'est chaud. Oh! Comme la carrosserie. Petit à petit, colère. Petit. Hum. D'y a bien, y a bien. Louis, Fendi, te suit. Ta dernière vision on sera un désert, c'est qui pousse. Je préfère les chiffres que les lettres. T'as ta DNA depuis sur les lèvres. Non, non, non, non, non, non. Hamza, Hamza arrive avec un flow du futur. Avec un flow du futur, ces mecs. Damso, Damso, c'est un bon. Il sait choisir qui mettre sur les... Qui mettre dans son album. Il sait choisir parce que... Non, Hamza, il assure. Il n'y a rien à ajouter. C'est une turfie, C'est une turfie frère. Eh, la dernière sera un désert Je préfère que le je kiffe l'instrumental, je kiffe le refrain, Hamza il assure. Parmi les artistes français qui assurent sur les refrains, il y a Hamza. Hamza presque sur toutes les chansons en fit avec les gens, il assure sur les refrains, si on lui donne les refrains, il assure. Je ne sais pas, hein. il a un don, il a un don ce mec, il a un don pour faire des refrains, il a un don pour faire des couplets tellement top des top, c'est un mec que j'écoute presque chaque jour, Hamza il assure, d'abord son projet, son projet qui est sorti il n'y a pas longtemps, j'ai grave kiffé, je me suis accroché, c'est carré quoi, c'est carré toi Bixel, zoom, ça, c'est la routine Envoie ça, bouteilles. Je suis dans mon mood day ça, c'est ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, What What ça, ça, ça, ça, ça, les mecs c'est mecs, ces non, non, Damso, Damso, c'est lui qui non, non, non, est... écoute écoute non, non, non, non, non, non, non, non, non, de m'étonner, frère. non, frère. n'arrêtera mec n'arrêtera non, non, non, non, non, il tape Tarpen fort. Il tape Tarpen, Tarpen fort. Il kick. Il écrit très bien ses paroles. Il kick très bien. Damso, Damso, Damso. Damso. Damso. le <rire> son chemin dans le du village. micro <muches> de <muches> <muches> <muches> Je le montre en otage, j'applaudis l'hommage. Je prends le chat d'un dans le caméscope Quelques salopes de verre tombaient, je fous. Ils parlèrent beaucoup, je sorti le Glock Non, non, non, non, il paraît bon Il faut applaudir ces mecs. Il faut applaudir ces mecs. J'attendais l'album. Je ne croyais pas que l'album sera comme ça. Et les gens, les gens sur Twitter qui disent eh, Cet album c'est un flop et tout. Eh frère Calmez-vous, calmez-vous. Les refrains est bien fait, les couplets n'en parlons même pas. Les beats c'est carré, carré frère, c'est top frère. Tout est top dans cette chanson frère, c'est top des top. Ben ou ben qui dansent à Carlocan, des livres faciès, aucun emploi, je n'ai pas de frère que des avocats. Mentalité, a depuis la paix sans tout dans la gueule drogue, la mère cocaïne. On va les goûter, je suis dans mon mood day. C'est craché, la capote a craqué What C'est quoi ces paroles C'est quoi encore ces paroles, frère C'est quoi ces paroles Tu nous sors des paroles si ça vient d'où ça marche Comme ça, ça Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh. Damso, Damso, Damso, Damso, Damso. Damso, il est arrivé. Il est là, il est présent. Ce mec est présent. Il arrive, il est chaud, bouillant. Il arrive, il est fort. Il arrive, il est. Oh, il est comme toujours. Il est comme d'habitude, frère. Il arrive, il kick. Il arrive, il kick, frère. Il arrive. Il est chaud toujours. Il est chaud. Damso, c'est un mec que je kiffe. J'ai kiff son projet, j'ai kiffe calf. J'ai kiffe cette chanson grave de ouf. J'ai kiff cette chanson. Il a bien assuré sur la chanson. Amza n'en parle même pas. Hamza, Hamza c'est c'est un mec hein, à féliciter. Hamza, c'est un mec hein, à applaudir au en fait. Il a bien kické, il a bien, bien, bien fait les trucs et tout. Il a bien fait les mailles. Vous voyez les délais ou pas <rire>